Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder euh, comment restaurer euh, une base de données Donc, euh, avec, euh, donc euh, vers un serveur euh, de, de, de base de données euh, MySQL ou MariaDB. Alors la première chose bien sûr c'est qu'il faut avoir euh, une sauvegarde de notre base de données. Donc euh, là par exemple on a ce fichier donc, qui est situé dans le dossier cdmo qui s'appelle mabank.precieux.sql Donc on va restaurer euh, cette base de données. Alors... Pour faire ça, cela donc il est nécessaire donc, que le serveur de base de données soit démarré. Donc euh, si c'est pas déjà fait, on le démarre. Voilà, donc il est démarré. On, se, on prend une fenêtre donc, de commande pour aller jeter un petit coup d'œil sur notre serveur de base de données. Donc MySQL, on va se connecter donc, avec un utilisateur qui est pour pouvoir faire ces manipulations, hein. donc moins USR ma banque, voilà, je mets le mot de passe, donc là on va évaluer un peu la situation, voilà, j'ai trois bases de données, ok, donc il y a la base de données ma banque, hein. donc euh, use ma banque, voilà, si je regarde par exemple les tables qu'il y a dedans, show tables, j'ai deux tables. Si je fais un select étoile, well, par exemple, from mouvement, hop, j'ai toutes les opérations. Voilà. Et puis, euh, bah, pourquoi, pourquoi on, on restaure bah, C'est que, par exemple, euh, on peut faire une manœuvre de ce type-là, et j'ai oublié d'indiquer un where, et j'ai détruit tous mes mouvements. Donc là, je suis bien embêté. Donc Le seul moyen, c'est soit je retape tous les mouvements, ou soit je j'effectue une, une restauration alors là ce qu'on va faire c'est que avant de restaurer on va dropper on va donc, dropper la base c'est à dire qu'on va la supprimer tout simplement voilà et maintenant quand je fais un show donc là je remonte dans l'historique show data ma banque n'est plus là donc ça c'est pour être certain donc avant de faire ma restauration je m'assure que ma base n'est plus présente. Comme ça, une fois que la restauration sera faite, je suis sûr de n'avoir en base de données que les informations qui étaient contenues dans la restauration. Donc là, j'ai bien vérifié que ma base n'est plus là. Mon fichier, donc il est dans CDMO, il s'appelle ma base.précieux. Alors, pour le restaurer, on va faire MySQL-U, comme si on cherchait à se connecter, USR, ma banque. P. sauf que là on va lui dire voilà on va faire une redirection de tout ce qui est dans démo ma donc ça c'est le nom du fichier de base de données .sql on l'envoie euh, au serveur de base de données donc là voilà A priori tout s'est bien déroulé alors on va aller vérifier ça donc je me reconnecte alors cette fois ci je vais me reconnecter, donc euh, normalement. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je fais bah, Je vais faire un use Alors, ma banque. Si la base n'a pas été euh, restaurée, bah, ça ne va pas fonctionner. Donc là, ça, ça, ça fonctionne bien. Un show tables. J'ai bien mes deux tables. Et un select étoile from mouvement. Donc là, j'ai bien récupéré mes 12 opérations qu'il y avait dans, dans ma base. Donc ma restauration a bien eu lieu et donc je suis content. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.